Bonjour Alors aujourd'hui, on va voir les incontournables modes lunettes de cette rentrée 2020. Donc, je vais vous présenter 5 modèles incontournables. C'est vraiment ça qui fait la grande, grande tendance. Et on va commencer par, évidemment, une petite monture ronde. Je vais m'approcher un peu. Très fin. De toute façon, on est en général sur du très fin, notamment sur les branches. Là, on est sur un petit modèle rond euh, de chez Mauboussin, mais euh, ce type de forme se retrouve beaucoup. C'est vraiment euh, très, très, très sympa, un peu un effet rétro. Ensuite, évidemment, on va pouvoir retrouver euh, des modèles euh, de chez Levan, avec du rose gold. Le rose gold revient énormément, énormément, que ce soit sur les petites rondes aussi, on en retrouve. Euh, mais là, on est sur des bases un peu plus rectangulaires, mais plus haute, beaucoup plus grande, hein, c'est fini toutes les petites montures rectangles, ça, ça fait bien longtemps, et donc voici par exemple un autre incontournable. En numéro 3, on va rester sur euh, du métal, toujours et encore, avec un modèle de chez Guess, beaucoup plus hexagonal. Alors ça, l'hexagonal, c'est vraiment, euh, ça commence vraiment et c'est très très très sympa, euh, ça se porte très bien, celle-ci est un peu euh, sur une grande taille, mais évidemment, ça existe en plus petit, avec un modèle Guess, toujours en euh, rose gold, avec un léger liseré noir qui souligne euh, le regard. Euh, on va aussi on va reprendre une monture, une monture de chez Mouboussin, où euh, si on revient sur du plastique, on va avoir des couleurs, ce qu'on appelle nude. C'est ce type de, de teinte euh, qui, pour certains, font penser un peu aux lunettes des grands-mères, mais euh, finalement, c'est très très très actuel, très tendance, hein, ce type de, de teinte. Hop, voilà, je vous montre de, de plus près toujours donc euh, avec la légèreté typique de mon boussin et mon petit coup de cœur, c'est pas sur une monture métal même si c'est la grande grande tendance c'est euh, sur ce type de produit chez Burberry où vous avez une forme hexagonale sur, une modèle, sur un modèle plastique noir et qui se prête très très bien au petit visage sur celle-ci en tout cas euh, puisque après d'un d'autres, on va retrouver des plus grandes tailles voilà, et eh bien écoutez, je vous dis à très bientôt chez Atolaïs pour découvrir tout ça. Vous voyez, c'est pas ça qui manque. Et à bientôt. Allez, au revoir.